Bienvenue au webinaire « La transformation pédagogique numérique. Comment ?» C'est la deuxième d'une partie de, de, de, de deux webinaires, hein, qui est la première qui, était, qui portait sur le pourquoi. Je suis avec Marie-Claude Rancourt Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Alors, on est vraiment content de, de vous accueillir euh, ce matin et euh, on a une heure et quart avec vous. On va vous mettre en action et on va donner des suites de l'atelier de la dernière fois. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une, une image de, de fous de bassin. Ça ne paraît pas beaucoup. Là. Ils sont petits et ils sont de loin. C'est une image que j'ai prise cet été. J'étais en vacances en Gaspésie. Puis à un moment donné, euh, on était sur le bord de la mer, le chalet où on avait. Et puis, est arrivé mais les, des milliers de fous de qui se sont mis à voler. C'était vraiment impressionnant, tout ça, de les voir aller. Ce qui était très impressionnant, c'est comment ils, ils, comment ils travaillaient. Vous allez voir, je vais vous montrer une courte vidéo. J'espère qu'on va bien la voir. Mais dans cette vidéo-là, vous allez voir, les oiseaux, ils volent et tout d'un coup, quand il y en a un qui plonge, tous les autres s'enchaînent, plusieurs autres enchaînent, puis ça plonge, puis ça ferait vraiment comme un bruit de mitraillette. On les entend plonger à l'eau. Ils peuvent plonger à plus de 30 mètres de haut avant d'arriver dans l'eau. Ils arrivent à une vitesse très, très rapide, près de 100 km h dans l'eau. Donc, ça, ça, ça, ça, ça, ça m'interpellait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'amener nos gens à s'engager. On veut que notre monde s'engage dans ça. Mais pour que les gens s'engagent, ça prend des fois des bonnes stratégies, des moyens pour qu'on ait une, au moins une première personne qui plonge puis que les autres aient le goût de la suivre. Mais tu sais, que les autres aient le goût de la suivre, ce n'est pas nécessairement magique. Ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui plonge que les autres vont nécessairement suivre. Alors, c'est quoi les stratégies qu'on va mettre en place pour que si on arrive à avoir les, la personne qui va plonger, mais que les autres vont suivre aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler là-dessus comment on peut vraiment travailler à, à, à mobiliser le plus possible l'ensemble de notre équipe, de nos équipes, qu'on travaille au sein d'une école, d'un centre de formation ou d'un centre de service scolaire au complet. Bien, il, y a des, il y a des éléments qui peuvent nous aider à, à réaliser ça. Ça nous amène à nos intentions d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on veut, évidemment, vous l'avez vu le titre de l'atelier, on veut être capable, à la fin, on souhaite que vous soyez en mesure, pour vous, de répondre à la question, comment engager dans la transformation pédagogique numérique comment engager mon équipe le monde les gens avec qui je travaille. Puis on va tabler sur deux éléments principaux, un qui est quels sont les éléments d'une posture qui vont permettre que ça arrive moi dans ma posture de leader, qu'est-ce que je peux faire Puis quels sont des leviers que je peux activer qui vont permettre de justement amener cet engagement. -là? Ça va être les questions qu'on va se poser, Puis on espère que vous aurez peut-être un ou deux éléments, vous en avez sûrement déjà, hein? vous êtes déjà dans un rôle de leadership donc vous avez sûrement de, de ces choses-là. Ce qu'on va parler aujourd'hui, ce n'est peut-être pas tout nouveau, mais c'est de les mettre ensemble pour les activer le plus efficacement possible. Mais avant, j'ai le goût de revenir. Je vous propose qu'on revienne sur le premier webinaire. On fasse un petit, euh, petit résumé de ce qu'on a vu. On s'est questionné sur le pourquoi, hein, c'est-à-dire répondre à la question du pourquoi. Se donner une vision, c'est entre autres être capable de répondre pour soi-même à... Hein, à la question, pourquoi le numérique en éducation? Pourquoi la transformation pédago-numérique dans mon milieu? Puis, ce qu'on nommait, entre autres, la dernière fois, c'est que depuis le retour en janvier, le train du numérique, on a le nez collé sur la rail hein, parce qu'on est pris avec les défis, les problèmes du retour en enseignement à distance ou des, les enjeux que ça soulève, puis les, les questions que ça soulève à tous les jours. On est, tout, on est constamment euh, le nez sur la rail, puis des fois, on, on a peut-être besoin, puis c'est ce qu'on proposait lors du dernier webinaire, c'est de lever la tête un peu, puis de regarder plus loin, puis de regarder c'est où qu'on veut aller, c'est quoi la direction qu'on veut prendre, puis pourquoi on, on s'engagerait là-dedans. Et on va d'ailleurs se questionner là-dessus aujourd'hui sur les voies à prendre pour y arriver. Dans ce sens-là, Benoît, au, tu sais, au Québec, on a, ben, on va faire un bref retour, là, mais quand même, on a des documents hein, qui viennent appuyer cette question-là, le pourquoi le numérique en éducation? Et il y a différents rapports qu'on vous a mis là ou des... des euh, des documents qui, qui, sont, qui peuvent vous être qui peuvent être utiles à cette réflexion-là, mais notamment le rapport là, sur, euh, du Conseil supérieur d'éducation qui a été produit en 2020, qui invitait invité là, à, à, à passer à une éducation au numérique plutôt que simplement une éducation par le numérique ou avec, mais plutôt basculer vers le haut numérique. Euh, pour actualiser cette vision-là, euh, on a le cadre de la compétence numérique hein, qui est un outil maintenant euh, fort euh, puissant, en fait même un levier puissant pour, pour actualiser cette vision-là puis, on le retrouve d'ailleurs hein, dans le, le nouveau référentiel de la compétence, la profession enseignante, c'est la compétence 12, là, notre, une compétence transversale. Puis, quand on, euh, on se plonge au cœur du référentiel, on peut même constater que les, les dimensions qui sont associées à cette compétence professionnelle-là mais sont exactement les mêmes que celles de la compétence numérique qu'on retrouve dans le cadre de référence. Cette compétence numérique, là, ben, un bref rappel quand même, vous avez certainement peut-être déjà vu cette fameuse roue, hein, la roue de la compétence numérique où on retrouve les différentes dimensions, hein, les séparer en, en, en différentes dimensions qui s'actualisent ensemble à travers différentes situations, mais et on va se concentrer aujourd'hui sur le cœur. Benoît oui. va nous faire un petit rappel de tout ça. Oui, c'est ça. En fait, la dernière fois, c'est ça qu'on a fait. On a, été, on a pris le temps d'aller regarder plus en détail. Ça veut dire ça. quoi, ça, agir en citoyen éthique à l'heure du numérique? Parce que ça peut être un des éléments vraiment clés pour se répondre à la question du pourquoi. Donc, la dernière fois, on se demandait euh, pourquoi, mais pour former des citoyens tu sais, qui vont. Pouvoir agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. On s'est donc concentré sur ça la dernière fois. On a essayé de décortiquer, si vous vous souvenez, ceux, ceux qui étaient présents. puis Si vous l'avez regardé, on est parti de la fin. On s'est intéressé, c'est quoi l'ère du numérique? C'est quoi les caractéristiques de l'ère du numérique? Si vous vous souvenez, on avait parlé, entre autres, de l'omniprésence de ces technologies-là dans nos vies, notamment de l'intelligence artificielle qui est active dans nos vies, qui vient influencer les choix, les décisions qu'on prend, les, les actions qu'on pose, notre mode de vie. Et parmi toutes les, tout ce qu'il y a devant vous, toutes ces applications-là utilisent des technologies d'intelligence artificielle de manière active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, on n'a pas nécessairement la même réponse ou les mêmes éléments. Et ces éléments-là sont orientés souvent pour nous influencer. Influencer les choix qu'on fait, les décisions qu'on fait grâce à la collecte de données massives de nos données qui sont traitées pour nous influencer. Peut-être pas toujours avec l'intention qui est celle que nous, on voudrait, mais peut-être qui sont par d'autres personnes qui ont d'autres intensifs. Donc, ça, c'est très présent. Ça fait partie du numérique dans nos vies de tous les jours. Et on avait vu la dernière fois que, d'où l'importance de développer une compréhension du langage algorithmique. Et que, le, on avait pris l'exemple de la crêpe de la recette de crêpes, hein, si vous vous souvenez, pour euh, expliquer comment fonctionne un algorithme, hein, que c'est des commandes qui sont conditionnelles, qu'il y a des boucles puis qu'on peut se reprendre à plusieurs fois si jamais on n'arrive pas à résoudre un os, ainsi de suite. Et que dans le fond, dans le numérique, chaque fois qu'on se pose une question, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait nous proposer sa propre réponse et que chaque programmeur qui programme des algorithmes, il y a ses propres biais, ses propres euh, puis pas toujours volontaires, font en sorte que ça ne donne pas toujours exactement le même résultat, même si ça peut se ressembler. Alors donc, l'allégorie, si vous voulez, de la recette de crêpes, elle nous aide à comprendre que, oui, on, on, les algorithmes sont très présents et actifs dans nos vies. Une des illustrations de ça, c'est peut-être que dans votre milieu, dans votre organisation, puis on voit de plus en plus, il y a, je connais au moins trois entreprises qui offrent, dont la Grix des outils de traitement de nos données de nos élèves, les résultats de nos élèves, on peut les collecter de façon massive et les traiter à l'aide de l'intelligence artificielle avec des algorithmes, de, de, des algorithmes prédictifs, c'est-à-dire qui essaient à partir des données qu'on a déjà, quels seraient les potentiels de risques d'échec ou de d'échec de, ou de, de, de, de, de, de, à l'examen de, de, de telle année ou encore avec euh, euh, le de, euh, de, de décrochage scolaire et tout ça. Et qu'à partir de ces données-là, Bien, on pourrait intervenir plus rapidement sur des jeunes qui seraient plus à risque. Mais ça pose toutes sortes de questions, notamment par les billets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça soulève toutes sortes de questions éthiques, à savoir, est-ce que ces données-là, finalement, si on les traite à l'aide de l'intelligence artificielle, est-ce euh, est -ce que ces données-là pourraient faire le contraire de ce qu'on veut? C'est-à-dire, à vouloir aider nos élèves en discuter, est-ce qu'on pourrait arriver à les stigmatiser et faire en sorte que on, on nuit à leur sentiment d'efficacité personnelle et qu'on les empêche de réussir en réalité. Donc, on a vu à travers ça que ça nous amenait à soulever plein de questions éthiques. C'est ce qu'on s'était nommé hein, la dernière fois. Et que donc, d'où l'importance d'être capable de développer chez nos jeunes puis chez nos adultes, parce que la compétence numérique, elle ne s'adresse pas seulement aux jeunes, hein, c'est pour tout le monde, tous les acteurs de l'éducation, du préscolaire scolaire à la sortie universitaire, tout le monde est concerné par ça, tous les types d'emplois, on est concerné par développer cette compétence numérique. Au cœur de ça, il y a l'éthique qui est là, hein, ce qui est propre au Québec dans un référentiel de compétences numériques, On trouve ça ailleurs dans le monde, nulle part ailleurs dans le monde. C'est au Québec seulement qu'il y a âgé éthique. Euh, et et qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Bien, on, si on se réfère au programme d'éthique et cultureuse actuel, puis vraisemblablement, cette réflexion éthique-là va demeurer dans, dans le futur, c'est la capacité à prendre une... une distance par rapport à des enjeux éthiques. Ce n'est pas tant de se dire quels sont les bons choix, les mauvais choix par rapport à une situation, mais plutôt d'être capable d'établir un dialogue avec d'autres personnes pour décrire des situations, prendre compte des différents points de vue qui existent, se rendre compte qu'on ne voit pas tout le monde la chose de la même manière parce qu'on n'a pas les mêmes repères, on ne voit pas ça de la même façon et que ça, ça nous amène à peut-être considérer des options, des choix qui pourraient réunir les points de tension pour faire en sorte qu'on soit, on soit capable de mieux vivre ensemble, que ça favorise le mieux vivre ensemble. Dans une démarche de réflexion éthique, ce qu'on se rend compte souvent, c'est qu'il n'y a pas la bonne chose ou la mauvaise chose, mais qu'il y a plusieurs choses possibles qui pourraient favoriser de mieux vivre ensemble, et que selon le contexte, selon ce qu'on vit, bien, on peut peut-être choisir l'une ou l'autre. On avait regardé ça aussi, si vous vous souvenez, et ça, c'est vraiment important de se dire Ah, ça veut dire quoi ça, si j'éduque des jeunes? Si on veut développer des, un agir citoyen éthique, ça veut dire quoi? Développer ces capacités cognitives-là chez nos gens. Si on parle du mot citoyen je vous rappelle hein, ce qu'on avait dit, entre autres, notamment c'était qu'on veut briser l'idée que la citoyenneté numérique, c'est quelque chose de différent de la citoyenneté de, de tous les jours. Hein. Pas, on n'a pas deux citoyennetés. On est toujours la même personne, la même citoyenne, la même citoyenne, le même citoyen, mais on vit à l'ère du numérique. Et ça, l'ère du numérique, ça vient radicalement changer la façon d'exercer sa citoyenneté, de la vivre, de la ressentir. Et ça amène, ça amène de nouvelles possibilités, notamment quand on pense à une façon traditionnelle de vivre sa citoyenneté, c'est en allant voter. Et là, il y a une partie de la population qui n'a pas accès à ça, entre autres les mineurs. Mais on a vu depuis quelques années, notamment, par toutes sortes de mouvements sociaux qui se sont passés dans les médias sociaux, des jeunes, des mineurs qui ont eu des impacts énormes sur les décisions politiques, donc qui ont été capables d'exercer une citoyenneté, en pensant à Greta Thunberg ou à d'autres jeunes comme ça, dans d'autres contextes, qui ont été capables d'influencer des décisions qui ont été prises au, au, par des, des, des décideurs politiques euh, qui ont une influence, qui viennent exprimer leur point de vue sur les, les sujets d'actualité, sur le, le monde dans lequel on vit. Donc, c'est ça, c'est cette idée-là. C'est une citoyenneté qui, à l'ère du numérique, est entre autres mondiale. Donc, euh, elle nous réunit tous les humains dans, une même, dans les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. On le voit avec la pandémie, ça hein, en est un. Puis d'ailleurs, le fait qu'on a des frontières, ça joue des tours, ça, ça fait qu'on n'en sort peut-être pas aussi vite qu'on pourrait parce qu'on on a des enjeux de frontières et on protège nos, nos, nos, nos citoyennetés, nos petites citoyennetés, je dirais, au lieu de les regarder sur une échelle, à une échelle mondiale. Et agir, ben ça, ça fait référence vraiment au pouvoir d'action, c'est-à-dire la capacité à s'engager dans des actions qui vont me, me donner un sentiment d'efficacité par rapport à ce que je vis autour de moi. Le mot anglais pour euh, autonomisation, c'est empowerment, ça nous dit, c'est la force. Donc, ce qu'on vise à travers un agir, c'est ça, c'est développer. Ici, tout ce que vous avez, c'est une série de, de je ne dis pas des synonymes, mais c'est des, des, des concepts de famille connexes. À, à, à cette idée-là de l'autonomisation et tu, toutes ces choses-là, à chaque fois qu'on travaille sur ces éléments-là, quelles sont les conditions qu'on peut mettre dans notre école, dans notre milieu, qui vont favoriser ce développement d'une autonomisation à la fois chez nos élèves, mais aussi chez notre personnel, chez nos équipes, tout ça. Donc, c'est au cœur de ça, hein, ça vient d'écrire le sens. Dans le fond, euh, il y a Norman Landry, euh, un chercheur de l'Université de la TELUC, qui résume bien euh, tous ces enjeux-là, je vous invite à l'écouter parce que c'est vraiment intéressant. Travaillez en éducation aux médias, puis écoutez ce qu'il a à nous dire. Depuis les fondements de l'éducation aux médias, il y a de, un certain nombre de paniques sur les usages des jeunes des nouvelles technologies. Euh, on a eu pendant près de 30 ans des discours sur le fait que les écrans rendaient les jeunes apathiques, non politiques, désengagés.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 Merci, Normand. Hein. C'est vraiment inspirant d'écouter, Normand. Euh, moi, je trouve, en tout cas, puis euh, quand on pense à nos jeunes, effectivement, c'est vraiment, euh, c'est une piste qui peut nous aider à répondre au pourquoi, pourquoi on intégrerait le numérique à l'école, pas juste parce que ça, ça, ça peut aider à l'apprentissage ou ça peut être un outil efficace dans certains contextes, mais aussi pour former nos citoyens, et leur permettre de, de se développer, de s'épanouir. Maintenant qu'on a passé au travers du... Pourquoi On a fait un résumé du pourquoi de la dernière fois. On a peut-être se demand... aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est se demander comment amener ça au sein de mon équipe On vous propose euh, euh, différentes avenues pour y réfléchir, pour être capable de répondre à ça. Le premier élément qu'on veut vous proposer, c'est de regarder comment on peut partager cette vision-là dans, no, dans notre milieu, dans, dans notre organisation, faire en sorte que ce ne soit pas juste ma vision, mais que ça devienne notre vision. Et non pas que ça ne devienne pas ma vision que j'impose ou que je fais descendre dans le milieu, mais que ce soit une vision qu'on puisse construire ensemble, tout le monde. Et donc, parce qu'on l'a vu la dernière fois, on vous a amené à réfléchir là-dessus, puis quand on vous demandait à la fin euh, de nous partager qu'est-ce que vous retenez, bien, chaque personne retenait des choses pas toujours de la même façon, c'est pas toujours dans les mêmes mots, puis on accorde des fois de l'importance plus à certaines choses qu'à d'autres. Et puis c'est ça qui fait qu'on s'engage, et que ça fait du sens pour soi-même. Si on veut que ça devienne du sens pour notre équipe, on ne peut pas leur imposer notre vision. Ça, devait, ça a besoin de devenir la vision de chacune des personnes, mais aussi notre vision d'équipe ensemble. Alors, comment on fait ça? Un des éléments qu'on peut réinvestir, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'est les éléments de la réflexion éthique. Pourquoi la réflexion éthique? Parce que, dans le fond, de la réflexion éthique, comme on vous la présente, c'est ni plus ni moins que d'installer un dialogue au fin, au sein de l'équipe. Et souvent, on voit que dans nos équipes, il y a des tensions. Il y a des gens qui ont des points de vue, puis d'autres qui ont d'autres points de vue, puis ils s'affrontent. Puis, au lieu de, Souvent, on a l'impression que ça fait un discours euh, improductif, que c'est un dialogue de sourds. Les gens se parlent, il y a un qui dit une affaire, l'autre qui dit le contraire. Et donc, ça fait qu'on a, on a l'impression qu'on a des gens très engagés, puis d'autres qui ont peur, qui résistent, qui veulent pas. et ça a un effet négatif sur l'un comme sur l'autre. Les gens très engagés deviennent découragés de voir que les autres font des efforts et que les autres ne les suivent pas. Et ceux qui ne s'engagent pas, bien, ils trouvent ça plus menaçant, ils trouvent ça encore plus dérangeant, ils ont l'impression qu'on leur met de la pression. Et donc ça, ça n'avance pas. Comment on peut régler ça? C'est entre autres en étant capable de mettre des mots sur les réalités que l'on vit au quotidien être capable de dialoguer avec nous à partir d'exemples très concrets de situations qu'on vit ou d'enjeux qu'on veut mettre de l'avant, ou de, de visions qu'on veut développer ensemble au sein de l'équipe école et au sein de notre centre de service scolaire ou d'un comité d'intégration du numérique de notre centre de service scolaire, c'est d'être capable de s'intéresser au point de vue de chacune des personnes sur ces éléments-là, sur cet enjeu-là, sur cette transformation-là qu'on veut mettre, qu'on veut travailler dans notre milieu c'est de s'intéresser aux différents points de vue pour se rendre compte que les points de vue de chacun sont composés, évidemment, de repères différents. Entre autres, dans les repères, il y a nos normes et nos valeurs. Les valeurs, c'est ça à quoi j'accorde beaucoup d'importance. Et on se rend compte, quand on parle avec les personnes, que chacune et chacun n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Parce que si on avait les mêmes valeurs, tout le monde, on accordait l'importance aux mêmes choses. Il n'y aurait même pas de questions éthiques qui se poseraient, puis on s'engagerait tout le monde, il n'y en aurait pas de questions. Qu'est-ce qui fait que on tout le monde ne s'engage pas de la même façon ou avec la même intensité, si on veut, dans cette transformation-là? C'est entre autres parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et d'être capable d'en parler, de s'intéresser au point de vue de l'autre, de comprendre pourquoi l'autre, il ne voit pas ça de cette façon-là, ça nous aide à identifier où est-ce qu'on ne se rencontre pas, qu'est-ce qui fait qu'on a des tensions, qu'on ne se rejoint pas, et ça nous amène à peut-être considérer différentes avenues qui vont favoriser la, la réconciliation de ces points de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver une solution magique qui va être parfaite pour tout le monde, mais on va trouver des avenues, comme on le disait tantôt, qui vont permettre de s'engager collectivement au moins sur les choses sur lesquelles on se, re, on se rejoint. Sur quoi fait-on consensus? Quels sont les éléments qui sont importants pour tout le monde ou qui sont relativement importants pour tout le monde? Et comment faire en sorte que... On, on se rassemble autour de ça. Alors, d'utiliser une démarche de réflexion éthique pour arriver à faire ça, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment très gagnant. D'ailleurs, la littérature nous, nous vient soutenir ça, n'est-ce pas Marie-Claude? J'avais envie de partager ici la référence de, de Madame Edith luc en fait. Elle, elle s'est intéressée, elle, au leadership partagé, puis euh, aux caractéristiques des équipes efficaces, puis euh, à travers son ouvrage, elle présente le dialogue, cette capacité-là à communiquer, à avoir une réelle communication, un dialogue efficace, comme la pierre angulaire du leadership partagé, puis nécessairement qui favorise plus de, davantage de collaboration dans les milieux. Alors, c'est un élément intéressant qui est, qui est apporté par cet ouvrage-là. Exactement. D'ailleurs, concrètement, si on regarde des exemples concrets de ça, là, ce qu'on vous dit, parce que la réflexion éthique, là, j'ai des milieux qu'on accompagne, entre autres, si on prend l'exemple des centres de service scolaire de la Seigneurie des Milles, Mille ça fait plus de dix ans que j'accompagne ces centres de services scolaire-là à différentes reprises, à différents moments, et à chaque fois, la réflexion éthique est au cœur de l'action. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans ce milieu-là, Bien, vous allez voir, ils ont des comités qui ont réuni et ce comité-là, qui, qui est formé de, de, de, de gens de toutes avenues, il y a des gens des communications, des services informatiques, des, euh, des gens de, de, de, de, de la direction générale, de, de, de différentes instances, des, des, des représentants des différents secteurs, le primaire, secondaire, formation des adultes, formation euh, des professionnels. Et, euh, ils se, ils se réunissent sur une base régulière et ils réactivent ces éléments-là de réflexion éthique pour essayer de se donner une vision commune. Et eux, ça s'est traduit depuis plusieurs années, ça reste même. Ils ont, ils ont, ça s'est synthétisé en une expression qui est éduquer au lieu d'interdire. Mais régulièrement, il se rappelle ça parce que tout bout de champ, il se retrouve avec un défi, un problème. Un, euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive dans une école et puis là, on, il y a des gens qui disent ben, il faudrait fermer telle affaire, il faudrait bloquer telle chose. Et là, tout, et là on se rappelle c'est quoi notre leitmotiv Pourquoi on fait de l'éduquer Ça veut dire quoi, éduquer au lieu d'interdire Est-ce que c'est d'aller bloquer ou ça veut dire qu'il faut reprendre la démarche de réflexion Exemple, dans ce centre de service scolaire-là, on a une enseignante qui est une, en univers social qui utilise le cellulaire dans sa classe depuis plusieurs années, puis elle n'a aucun problème de gestion de classe avec les cellulaires, alors que les enseignants qui l'interdisent dans leur classe ils ont plein de problèmes avec les cellulaires. Mais pourquoi? Parce qu'elle, elle a mis en place une réflexion éthique avec ses élèves qui fait en sorte que le numérique... Et les appareils, c'est clair à quoi on sert. Puis elle, elle, elle appelle pas ça un cellulaire, elle appelle ça un outil numérique. As-tu ton outil numérique? Parce qu'elle veut inculquer dans l'esprit des jeunes que ce qu'ils ont là, c'est pas juste un... un euh, euh, ça ne sert pas juste pour leur loisir ou pour leur, euh, leur vie sociale. Ça peut être aussi un outil très puissant, mais elle fait en sorte de l'utiliser en classe. Elle a mis en place toute une démarche de réflexion. Quelles règles on peut se donner ensemble pour que ça fonctionne bien? Et Les élèves ont établi des règles de fonctionnement puis ça fonctionne bien. Puis quand il y a un élève ou des élèves qui ne respectent pas, elle réactive cette, euh, cette réflexion éthique et ça donne ces, ces résultats-là. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment une démarche qui s'inscrit au centre de service scolaire dans des actions, plusieurs actions à plusieurs niveaux au, au sein de comités, au sein d'activités. De, de, On a regroupé les directions d'école à plusieurs reprises, ils ont développé et ont mis à jour leur, leur politique, ils ont mis à jour leur, leur, leur, leur procédure d'intervention dans le cas du numérique et ils les mettent à jour au fur et à mesure que le numérique évolue. Donc, c'est un élément qui n'est qui, qui pas une chose arrêtée dans le temps. Ce centre de service scolaire est vraiment très, très engagé depuis plusieurs années. Vraiment très intéressant. Un autre exemple, si je vais à la diapo suivante, c'est le centre de services scolaire de la Côte-du-Sud. Au centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, eux aussi, pour s'engager dans le numérique, ils ont décidé d'adopter une pratique, une réflexion éthique au sein d'un comité du centre de services scolaire qui réfléchissait à comment on pourrait amener à, à mieux autonomiser nos jeunes, viser l'autonomisation et non pas faire des bons citoyens qui, qui se comportent bien comme, comme il faut, mais plutôt des citoyens qui capables être capables d'être autonomes. Ils ont démarré toute une réflexion pour en arriver à élaborer une charte de la citoyenneté à l'ère du numérique dans leur centre de service scolaire. Et ils ont fait un lancement l'année passée, au début de l'année, pour présenter et faire en sorte qu'ils ont, ont planifié toute une, une série d'activités de, de transfert dans les milieux pour faire en sorte que cette charte-là, elle soit l'objet d'une réflexion. Et non pas juste, voici, on vous envoie la charte, elle est prête, c'est beau, vous pouvez vous en servir, mais plutôt de dire, la charte, c'est beau, mais s'il n'y a pas une réflexion éthique en arrière de la charte. Bien, ça, ça aura peu de répercussions parce que, oui, ils vont s'engager, mais ça va être un contrat, je le signe, oui, parce que sinon, je n'ai pas accès aux technologies, mais est-ce que ça veut dire que je suis conscient de ce que ça veut dire pour vrai? Pas nécessairement. Donc, d'où l'importance de mettre en place une série d'actions qui vont faire en sorte que les, les acteurs du milieu vont s'engager parce qu'ils vont être interpellés par cette, euh, cette charte-là. Ils vont donc réfléchir, ça va être nourri par une réflexion éthique qui va être euh, très soutenue dans ce milieu-là. Donc, euh, un autre exemple vraiment très, très intéressant, le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, qui a mis la réflexion éthique au cœur de son action pour engager l'ensemble du personnel puis donner du sens à pourquoi on fait le numérique. Je vous invite à écouter un, un témoignage d'une direction d'école. C'est une direction adjointe, c'est Mathieu, euh, c'est un directeur adjoint. Au Centre de service scolaire des Chaînes,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 Ce comité-là, nous, on l'a rencontré pour les amener à réfléchir, justement, faire un peu de réflexion éthique avec ce comité-là sur quels sont les éléments qu'ils veulent mettre en place, quelle vision ils veulent développer dans leur milieu. Et ce comité-là, qui était un petit comité, a réuni l'ensemble l'équipe école et au lieu que ce soit nous qui venions présenter une réflexion éthique sur ou une réflexion sur la vision, c'est le comité qui a amené, qui a fait réfléchir l'ensemble de l'équipe école sur quelle vision nous, on veut développer dans notre milieu. Et à partir de ça, ils, ont engagé, ils se sont engagés à se créer un continuum pour que tous les enseignants, toutes les enseignantes de l'école, Fassent des activités dans leur discipline qui contribuent au développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. Ils ont développé, ils ont été cherchés un peu partout des, des activités qui existaient déjà et ils ont essayé de les situer dans des différentes disciplines, aller aux différents niveaux scolaires de secondaire 1 à secondaire 5 pour dire comment nous on peut contribuer de faire en sorte qu'on a travaillé la citoyenneté à l'ère du numérique et que ça ne devienne pas l'affaire de tout le monde, donc l'affaire de personne. Mais que comme on est engagé et qu'on s'est donné des moyens concrets, bien ça, ça devient une réalité. Cette affaire de tout le monde devient une réelle affaire de tout le monde. Alors, Sylvie, tu nous dis planification, plan de formation, accompagnement de différentes façons. Vraiment intéressant. As-tu un exemple dans, dans votre milieu où, où, que vous, où tu as commencé des choses, qui vont, des initiatives qui vont dans ce sens-là? Moi, peut-être clarifier dès le départ que mon rôle est, je, je ne suis pas gestionnaire, mais par contre, j'accompagne des directions d'établissement dans ce chantier-là. J'ai une école secondaire euh, donc euh, qui, euh, qui a fait un grand virage numérique depuis depuis ans. Et puis, euh, ben, c'est ça, dans le fond, dès le départ, il y a eu un gros... Euh, une grande planification. Il y a eu, on a établi un plan de formation, c'est-à-dire le directeur de l'école est venu nous rencontrer, nous, au service éducatif, euh, tous les conseillers pédagogiques pour dire voici ma priorité dans mon école. Puis, euh, tu sais, pour faire voir la force du réseau, la force de l'équipe, c'est ça la beauté. Tu sais, il y a eu des, des moments où en classe, on était cinq à accompagner un enseignant, tu Maintenant, euh, graduellement, avec le temps, il est capable tout seul, tu sais. C'est ça. Tu sais, à la fin de l'année, ce qu'on faisait, là, on se présentait là, les, euh, les projets dans, dans, dans tous les départements. Il y avait du temps. Tu sais, C'était mm -hmm. C'était protéger du temps à chaque fois. Tu sais. Ça, ça a été une recette gagnante. Là, tu sais, on a vu se déployer, on a vu les gens collaborer, on a vu les gens mieux communiquer. Vraiment intéressant ce que tu dis, Sylvie, oui. là, quand tu parles de, de planifier du temps pour protéger ce temps-là, pour le, pour le préserver, oui. pour qu'on puisse l'investir. Oui. Vraiment, merci oui. de ce partage. Mathieu, tu, tu nous mis des éléments, donc pas imposer sa, sa vision, mais tu parles aussi de, de, comme gestionnaire, il faut offrir un suivi auprès du personnel moins à l'aise. As-tu un exemple à nous donner de ça? Ça veut dire quoi pour toi concrètement, ça, accompagner les gens qui sont moins à l'aise? As-tu le temps de faire ça? Moi, personnellement, non. OK. Euh, mais, tu sais, je suis capable d'accueillir les, les, les enseignants qui sont moins à l'aise, qui sont plus réfractaires. Tu sais, je prends le temps de, de m'asseoir avec eux puis de parler avec eux pour les, tu sais, sans dire les accompagner comme ce que Sylvie faisait, mais. Écouter puis les rediriger vers des ressources qui peuvent être intéressantes. Es, c'est l'idée aussi de, euh, de cibler des enseignants qui peuvent être considérés comme. On n'a pas le luxe d'avoir des, des conseillers pédagogiques dans notre école, mais c'est l'idée d'avoir des enseignants qui peuvent être des ressources autant euh, dans l'implantation du numérique propre à ma matière, mais des fois, c'est de faire de la transversalité puis d'aller chercher des enseignants qui sont à l'aise dans certains outils et qui ont déjà imaginé que cet outil-là pouvait s'appliquer dans d'autres matières. De, de cibler cinq, six enseignants comme ça, ben, mettons, on va dire une dizaine d'enseignants, à peu près un, un 20 de, de, de mon staff qui est à l'aise à se débrouiller et qui est suffisamment à l'aise, non seulement pour le vivre en classe, mais pour l'expliquer à ses collègues. C'est de leur montrer aussi que au même titre qu'il faut qu'on soit capable d'accepter, il faut que l'élève soit capable d'accepter qu'il va se tromper en, dans l'utilisation du numérique c'est correct de se tromper. Il faut mm -hmm. expliquer à l'enseignant Puis moi, c'est ça que je fais, c'est de, de montrer aux enseignants, regarde, tu l'as essayé, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas grave. Est-ce que tu es prêt à modifier ton travail avec cet outil-là ou tu souhaites, délaisser l'outil, puis t'en aller vers quelque chose d'autre. Si c'est ça que tu veux faire, j'ai des options pour toi. Puis, on, on a quand même, là, avec euh, les réseaux sociaux, on a quand même des, des, des ressources externes, que, je suis capable d'aiguiller la personne vers d'autres mondes, fait que, euh, à l'extérieur oui. de qui si sont capables de les Je de, de les J'ai pas nécessairement autant de temps que je souhaiterais pour m'asseoir, puis j'aimerais ça être capable de faire de l'accompagnement de la sorte, mais en ce moment, le contexte ne me permet pas de le faire. Effectivement, c'est intéressant, Mathieu, ce que, tu, ce que tu nommes, entre autres, c'est que ton, ton leadership, tu le partages, on va en parler tantôt de ça, vraiment, vraiment très, très intéressant. Justine, tu nous parles de, de développer la citoyenneté à l'ère du numérique, à travers la réflexion dans, dans, dans tout ton centre de service scolaire. Vous autres, vous avez déjà un, vous avez un comité au sein de ton centre de service scolaire hein, qui travaille là-dessus? Mais ben là, je réalise qu'on on, on, on y va dans différentes directions, je dirais. Mm -hmm. euh, Il y a plusieurs actions qui sont menées de front. On a un comité de transformation du numérique qui touche à tous les services du centre de services. Puis euh, ce comité-là, euh, je cherche davantage. On dirait que le point de départ, c'était plus régler les irritants parce qu'on avait euh, du retard au niveau du numérique. Fait il y a un, un côté très administratif là, aux pistes de solutions apportées. Puis, euh, du côté de la citoyenneté numérique, il y a un autre comité qui, euh, qui, a, été mis en place, bien, qui a été mis en place. On dirait que c'est comme un… Mathieu, Mathieu parlait d'action planifiée. Je dirais mm -hmm. que nous, il y a comme eu un… Un, un problème qu'on a dû régler qui a abouti à un comité qui est en train de prendre forme avec différents intervenants, puis le problème, nous, c'était la euh, ben les, les, les, les, les, les gestion des comportements non désirés en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, les TI, euh, tu sais, comme un analyste euh, de l'équipe qui se faisait appeler par une direction, tu peux te couper le clavardage dans le team ça fonctionne? Là, lui, <rire> dit, je peux pas faire ça. Notre politique, euh, en tout cas, je ne peux pas, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Fait que là, bref. Euh, on, on, on a mis en branle un, un protocole de gestion des comportements non désirés en ligne sur lequel mmh. on travaille depuis un an. Puis on est sur le point de le présenter euh, la semaine prochaine ou la semaine suivante. Puis éventuellement, ça va, euh, ça va être présenté officiellement aux directions d'établissement. Puis bien, là, c'est un problème qu'on a réglé. Puis là, on s'est rendu compte que ça prend comme un comité citoyenneté du numérique. Donc là, en plus du comité de transformation du numérique, il y a un comité de la citoyenneté numérique. Mmh. Puis euh, là... Euh, ben, c'est ça. Puis dans les mois, c'est vraiment comme les actions concrètes, les, ben, les actions ou les moyens concrets pour aboutir en salle de classe sans surcharger le personnel enseignant. Mm -hmm. Puis, euh, fait moi, je travaille en parallèle aussi avec des réseaux littéraires parce que la, okay. la, compétence, à, la compétence à lire, euh, ben, c'est une compétence. Puis les enseignants ont le choix des, des œuvres Là, ça, ça paraît que j'enseigne français 18 ans secondaire, désolée, ça sort. Donc, euh, là, par, par des réseaux littéraires sur la citoyenneté du numérique, bien, on, on compte des besoins. Tu sais, le, le, le prof, il a besoin de livres. Des fois, il veut contextualiser ces lectures-là. Ben, s'il est au primaire, en plus, il peut y joindre l'éthique. Puis, euh, donc, ça, c'est comme une autre avenue qu'on a, qu a prise. Puis là, cette année, on a aussi... Euh, on essaie une journée, du, une journée sur la soigneté à l'heure du numérique. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment un, un test. Peut-être n'y aura-t-il pas un chat, mais... Mm -hmm. Quand on en parle, ça répond clairement à un besoin. Ben oui, ben oui. Ouais, c'est intéressant ce que tu nommes bien un peu, comme dit Mathieu, souvent c'est qu'on réagit à des problèmes mais alors qu'on peut peut-être les anticiper, puis entre autres par l'éducation, par la réflexion commune, par la mise en place euh, d'éléments de, de réflexion, mais c'est ça, les chartes, c'est ça, il y a des chartes, c'est super intéressant, mais comme souvent je le nomme, c'est qu'il y a des gens, des fois, avez-vous une charte à nous donner? C'est parce que c'est beau, je te donne la plus belle charte du monde, mais s'il n'y a pas de réflexion en arrière, ça n'aura pas l'effet de prévention. Ça va juste aider un peu parce que ça va donner des balises plus claires, mais ça ne va pas nécessairement amener à une réflexion sur l'action. C'est la réflexion sur l'action qui fait en sorte qu'on agit différemment. Donc ça, c'est une action d'éducation qui touche à plusieurs niveaux, qui, qui amène un ensemble d'actions à poser. Ce qu'on disait, dans le fond, ce que vous dites depuis tantôt, c'est exactement ça où on s'en va jusqu'à dans, dans notre prochain élément. C'est que c'est beau d'avoir une vision et de la partager, mais si on a aussi, aussi le leadership qu'on a besoin de partager, et pour partager ce leadership-là, on a besoin de l'assumer, ce leadership-là. Je vous donne un, un exemple d'une réalité de tous les jours, de, pas de tous les jours, mais de, de, des éléments d'actualité. Peut-être que vous avez vu... Facebook, hein, Meta, vous l'avez peut-être entendu parler de la tendance de Meta, euh, de Facebook qui s'en va vers le, le, les technologies de réalité virtuelle et augmentée, euh, puis euh, de dire, euh, OK, c'est maintenant, c'est désormais, euh, ça va être ça, le, le, le numérique, selon les, les géants du, du numérique, ils nous disent qu'il faut s'en aller vers ça et tout ça, et qu'il va falloir composer, ça va être ça, la réalité du numérique. Quand moi, je vous parle de ça. Euh, si je vous demandais, à, à, quand on pense à une étape et à cette, cette réalité-là, si vous aviez à vous situer sur une échelle de 1 à 5, votre compétence numérique, où est-ce que vous vous situez quand vous pensez à tous ces phénomènes-là nouveaux qui émergent constamment? Euh, alors, si vous aviez à mettre un chiffre sur votre, euh, sur votre euh, de 1 à 5, euh, 1 étant, je suis au top, à 5, je suis, euh, là, euh, ça ne va pas du tout. Euh, Marie-Claude, elle est top 1, elle vient de nous dire qu'elle est top 1. <rire> En ce sens, j'ai même passé à zéro, mais il était pas Zéro. <rire> 2.5, Mathieu, Nathalie. Entre 2 et 3, on se situe là. On, est... Est pas... on, on a de la misère à se situer au ouais. 1. Il y a juste Marie-Claude qui se s'en top, numéro 1. Il n'y a, a rien là, tout le <rire> Mais 3, Justine, on se sent à l'échelle. Oh, je 3, me suis trompé, hein. c'était 5 que je voulais mettre. Je voulais mettre 6, même. <rire> <rire> Je... Oui, c'est ça. En réalité, là, la perception qu'on a de notre compétence numérique, là, elle est très relative. Okay? Pourquoi je vous dis ça? J'ai fait exprès juste avant de vous présenter ça, de vous présenter quelque chose qui est complètement nouveau qu'on ne comprend pas tout le monde parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Puis en fait, ce n'est même pas encore une réalité et on ne sait même pas si ça va devenir une vraie réalité parce qu'actuellement, il y a du marketing autour de ce concept-là parce que les entreprises investissent beaucoup d'argent là-dedans. Ils voudraient bien que tout le monde croit que c'est ça l'avenir parce que s'ils investissent tout ça et que les gens n'adhèrent pas, ben, ça ne marchera pas leur affaire OK? Que, il y a comme un élément de marketing, mais il y a aussi un élément de ça va domaine l'air futuriste. Moi, écoute, j'ai la misère à faire certaines choses de base et puis, le, la, le numérique, on a parfois une perception qu'on est dépassé parce que le numérique évolue tellement rapidement, puis notre capacité à nous adapter à tout ce qui est nouveau, elle ne suit pas tout le temps. Alors même que si on est un expert du numérique, on a toujours un peu l'impression d'être dépassé par le numérique parce que ça va tellement vite. Mais en réalité, si on le regarde d'un autre point de vue, si je vous pose la question, qui ici a un cellulaire? Vous avez la main? un cellulaire. Qui a une tablette numérique? Mais. Qui a un ordinateur? ordinateur? Qui a un deuxième ordinateur? Deuxième ordinateur. Qui a euh, une auto connecté avec euh, Bluetooth et euh, tous les trucs euh, de ce type-là? Okay. Qui a euh, une console euh, de, de, de, de jeux vidéo contre, euh, connectée à tous mes appareils connectés de la maison? Ou encore euh, qui a des, euh, des, euh, de la domotique à la maison, des éléments connectés de domotique? Bon, OK. Chacune des technologies qu'on a nommées tout à l'heure, est-ce que vous savez vous en servir au moment où vous en avez besoin pour répondre à vos besoins? Est-ce que vous savez faire la différence entre l'une et l'autre et l'autre et l'autre, puis l'utiliser à bon escient quand vous en avez besoin? Oui, tout le temps. Si vous regardez votre capacité à le faire il y a cinq ans, c'était-tu la même qu'aujourd'hui ou est-ce que vous aviez toutes ces choses-là? Si vous reculez qu'il y a deux ans, juste avant la pandémie, puis maintenant qu'on a fait la pandémie, votre capacité, à a de combien? Ça allait augmenter énormément nos capacités. Alors, si on se situe dans cette échelle-là puis qu'on essaie de se dire, OK, si on se met dans cette relativité-là, ben, c'est où est-ce que je me situerais, votre chiffre serait quoi maintenant que je vous ai posé ces questions-là? Vous vous situeriez à quel endroit maintenant sur l'échelle? Quand vous regardez ça, on augmente, hein, ça, on augmente. Puis en fait, si on regarde en fonction de notre besoin à l'école, dans notre travail, est-ce qu'on est... Moi, je pourrais vous dire que vous êtes probablement toutes et tous des experts parce que vous savez vous en servir efficacement. Puis vous avez augmenté énormément votre capacité à vous en servir. Alors, dans votre milieu, vous pourriez peut-être être autour de deux ou trois, je dirais, de un ou deux plutôt, euh, si vous regardez votre besoin au plan de votre travail, de votre efficacité à travailler avec les outils numériques dans votre, dans votre travail. Ce que je voulais vous nommer à travers ça, c'est que dans le fond, la perception qu'on a de notre… c'est très affectif. C'est ce sentiment qu'on a. Ce n'est pas nécessairement un fait. Puis quand on est face à notre personnel qui ne se sent pas à l'aise, puis qui, est, qui, des fois, n'a pas toujours l'impression qu'ils sont bons ou efficaces avec le numérique, c'est souvent une question affective. Ce n'est pas nécessairement une question factuelle de compétences réellement numérique. C'est la perception qu'on a de notre compétence numérique qui vient nous jouer des tours, mais qui, des fois, nous amène à percevoir qu'on est moins bon, mais en fait, on est quand même tout le monde vraiment on évolue très rapidement puis on, on s'est adapté comme tu le dis Justine hein, on s'est adapté à cette réalité là ce qui fait qu'on est bien meilleur qu'on le croit ce que je viens de faire avec vous là vous seriez capable de faire la même chose avec votre personnel le monde que vous accompagnez pour les amener à prendre conscience que leur, ré leur peur ou leur ré sentiment de dépassement c'est un sentiment c'est pas un fait c'est comment on se sent et ça ça arrive, c'est la réalité. On se sent comme ça, mais ça ne veut pas dire que dans les faits on est comme ça. On est peut-être bien meilleur qu'on le pense. D'ailleurs, justement, je... justement, ben en fait, je pense que ce qu'on entend, c'est d'accepter euh, ou d'entrer dans une posture d'apprenant. C'est d'ailleurs ce que Monsieur. Se nous parle dans son livre sur la cohérence, ou justement, pour optimiser son pouvoir d'influence, notamment une direction d'école dans le cas ici, là, mais optimiser son pouvoir d'influence sur la réussite des élèves, bien, un des, des facteurs qui a été prouvé par, par une étude qui est citée dans cet ouvrage-là, c'est la, la, la capacité, l'implication en fait, de la direction d'école ou de, de la personne qu'on a. Peu importe, là, direction ou leader, finalement, dans un milieu, comme apprenant avec le personnel d'école. Il parle mm -hmm. d'ailleurs d'apprenant en chef, euh, c'est une image fort intéressante là, pour modeler tout ce processus-là euh, qui, qui est derrière. Effectivement, j'ai le goût de rajouter à ce que tu dis, là, oui. que dans le fond, souvent, il y a, moi, ce que j'appelle le, le mythe de l'expert. Parfois, on a l'impression que pour être le leader dans mon milieu du numérique, il faut que moi, mm -hmm. je sois l'expert, il faut que j'aille un pas d'avance sur tout le monde. Alors qu'en réalité, pensez à votre meilleur de votre école. Est-ce qu'un jour, vous allez être capable de l'atteindre? Peut-être pas. Le monde autour de vous, autres, pensez à la meilleure personne qui utilise le numérique. Mais vous dites peut-être, je n'ai pas besoin. Parce que ce n'est pas ça le facteur qui est le plus déterminant. C'est plutôt la posture qu'on adopte, donc, que, que Follin, dont Follin nous parle. Donc, ce mythe d'être un expert du numérique pour pouvoir engager, puis être le leader, puis être le porteur de ça, c'est vraiment un mythe. Vous allez voir à différents moments dans la présentation, on a euh, mis des extraits d'un projet de recherche auquel on a collaboré. En fait, les extraits qui sont là, ce sont des, euh, des, des paroles qui, ont, qui sont relevées là, de direction d'école qui ont participé à ce projet de, de, de recherche de l'année dernière. Puis, euh, si, lorsque si vous avez le temps, tout ça, peut-être dans les. Euh, vous pourrez euh, aller plus en profondeur là, dans, dans, dans, dans ce que ça vient appuyer finalement là, ce qu'on voulait vous illustrer ici par rapport là, à la posture d'apprenant. Qui est un facteur de succès, effectivement, pour euh, engager le, la transformation pédagogique numérique dans notre milieu.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 Concrètement, euh, les écoles ne sont pas allées du côté d'une charte là, pour vrai, mais ce qui est important de retenir quand même de ce que Nancy nous dit, puis c'est implicite dans ce qu'elle dit, mais c'est qu'elle, elle, comme elle ne se sentait pas l'experte, elle n'a délé pas délégué, mais elle a partagé son leadership. Elle était capable de l'assumer, mais en le partageant avec l'équipe école, ils se sont engagés, c'est une transformation qui a pu s'opérer au sein de, de leur milieu. Bien, effectivement, puis en fait, aussi, tout ça vient soutenir en fait toutes les pratiques collaboratives qu'on installe déjà dans nos milieux, qui devient comme la. Euh, il y a un extrait de, de la recherche qui nous disait, tant, euh, un participant à la, à la recherche qui nous disait que c'était la pierre angulaire, en fait, hein, cette collaboration-là. Puis Madame Luc, dans le ouvrage que je vous présentais tantôt aussi, bien, vient que ce leadership partagé-là tu sais, favorise la confiance, le sentiment d'efficacité, l'engagement des membres, puis effectivement, des piliers importants là, à des pratiques collaboratives dans nos milieux, puis à, à plus de, de, de, de concertation. Ah, c'est exactement la référence que, que, okay, okay. que vous mettez ah, l'accent ah, la sur quoi, la collaboration. Cherche. Oui, c'est ça. Super. Je le nommais tantôt, hein, on nommait qu'il y avait la dimension socio-affective, souvent c'est les sentiments, c'est un sentiment, c'est ce qu'on oui. ressent, c'est les émotions qu'on ressent qui sont importantes, mais comme gestionnaire, est-ce qu'on est outillé pour comprendre, ou comme leader dans notre milieu, est-ce qu'on est outillé pour gérer ou composer avec des émotions? Ben, un des éléments qui nous aide à mieux gérer et à mieux composer avec les émotions des personnes autour de nous, mais aussi nos propres émotions, c'est de les comprendre, comprendre quest ce qui se passe. Alors, C'est pour ça que je vous propose deux éléments de réflexion qui vont nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Le premier, c'est un élément qui dit, qui parle de ce que Steve Masson nous dit quand, on parle, quand il parle du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Ce qu'il dit, Steve Masson, qui est un spécialiste en neuroéducation, c'est que le cerveau, c'est comme, comme une forêt qu'on qu doit débroussailler, on crée des, des sentiers dans notre forêt. Ces sentiers-là, quand on les utilise souvent, c'est pour ça qu'on a besoin de répéter souvent même, puis en éducation, on fait souvent ça, on répète la même chose. Pourquoi? Pour créer des automatismes. Ça devient des sentiers qu'on utilise souvent, des sentiers qu'on utilise vraiment souvent. Ça devient des autoroutes. Notre cerveau, si on y passe très, très, très vite. Mais quand, dans notre cerveau, on est habitué de prendre des sentiers qui fonctionnent bien, qui sont efficaces, qu'on a automatisé ces tâches-là. Mais ce que notre cerveau a tendance à faire, c'est vouloir les prendre tout le temps. De telle sorte que des fois, il y a d'autres avenues qui se présentent à nous, mais comme il semble parsemé d'obstacles, notre cerveau ne veut pas aller les regarder. Et donc, si ça a l'air un peu trop difficile, le cerveau, il va revenir dans la traque du champ et il va venir prendre son, son cerveau. Ou encore, raison ont l'air trop difficiles, on ne sait pas ce qu'on s'engage, on ne sait pas où ce que ça va nous mener, ça ne nous amènera peut-être pas au résultat qu'on veut. Alors, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et ça, ça nous pose des problèmes. Et ce que nous dit un autre chercheur en neuroéducation, Olivier Houdet, il nous dit que ce qui est important, c'est qu'il faut développer des inhibitions. Les inhibitions, c'est la capacité à s'arrêter au moment où on, pas, où on est porté à engager nos automatismes pour reconnaître que l'automatisme dans un nouveau contexte, dans une nouvelle situation, ce n'est peut-être pas la réponse la, la réponse la plus adéquate et qu'on a besoin d'ajuster puis de revoir les choses autrement. Donc, travailler l'inhibition, c'est aussi important donc, pour être, notre cerveau fonctionne efficacement, on a besoin de combiner les deux actions, l'automatisation et l'inhibition, de manière la plus efficiente possible. Et ça, ce n'est pas toujours simple pour notre cerveau. Dans le fond, c'est un peu comme si on demandait à notre cerveau de passer du mode portrait au mode paysage. Hein? D'être capable de dire, ben, je les vois, les tracts, puis je, bon, je sais que celle-là, c'est la bonne, je l'active, mais je garde toujours un champ de vision plus large pour que je me rende compte que, oups! Peut-être que je peux emprunter d'autres voies, d'autres fois, et que ces voies-là peuvent être différentes. Juste de comprendre ça, là, bien, ça mène des fois à voir que j'ai des gens autour de moi qui ont, leur cerveau, là, il est bien centré sur, euh, <rire> sur la traque principale, puis il veut prendre ce sentier-là. Ça, de les aider, comment on peut faire pour aider ces personnes-là? C'est en, en comprenant ce qui se passe dans le cerveau. Dans le cerveau, dans le fond, on a travaillé avec Tina Montreuil qui me parlait que pour accéder au raisonnement, à la partie cognitive de notre cerveau, souvent, quand on a des gens qui résistent autour de nous, qu'est-ce qu'ils ont tendance? Ils nous ont tendance à nous donner des raisons. Ils nous donnent des raisons. Puis en éducation, on est tout le monde très intelligent. Alors, on a toujours des raisons à donner pour contredire l'enseignante ou la personne qui ne veut pas s'engager. On lui donne d'autres raisons. Puis là, la personne nous écoute puis elle nous redonne d'autres contre-arguments. Puis là, on a l'impression qu'on est dans un dialogue de saut. Mais en réalité, l'enjeu, ce n'est pas là qu'il est. Il se passe au niveau du, du, du système limbique de notre cerveau qui gère nos émotions. Pour que l'information qui arrive par le canal rachidien arrive au cortex puis au néocortex, qu'elle soit traitée par le rationnel, elle passe d'abord par le, service, le système limbique. Et si ça bloque au niveau limbique, Bien, notre cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il ne veut pas activer le rationnel. Et Donc, quand on est dans l'émotion, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de débloquer l'émotion? Mais la première chose, c'est d'être capable de reconnaître, de détecter que c'est des émotions qui sont en jeu et non pas du rationnel. Et de me dire, ah, c'est peut-être pas un contre-argument que j'ai besoin de faire. Be oups, mais de, je le détecte. Mais détecter, ce n'est pas juste détecter chez les autres. C'est détecté chez moi, quand quelqu'un vient me dire telle affaire, ça se peut que pas encore lui, pas encore elle, il vient encore me dire qu'il n'est pas d'accord ou qu'il ne qu veut pas. Puis là, moi je, oh, je suis devenu patient, je deviens... Les émotions, c'est aussi dans les deux sens. Ça, ce n'est pas juste les personnes qui résistent qui ont des émotions. Moi aussi, j'en ai... Puis ça se peut que moi, je devienne la cause de cette résistance-là parce que j'ai je, je mes propres émotions qui viennent jouer des tours dans cette affaire-là. Donc, reconnaître l'étape suivante, c'est d'être capable de mettre des mots Déjà, quand on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent ou ce que les autres ressentent, qu'on arrive à les faire nommer, à être, amener les personnes à être capables de mettre des mots sur ce qu'ils ben, se sentent, je comprends ce que tu sens, ouais, ça ne doit pas être évident. Puis de les amener à nommer, puis être capable de nommer des mots, mais ben, faire attention pour ne pas projeter nos propres émotions ou nos perceptions de l'autre sur lui. Mais c'est Ce n'est pas ça que ce n'est pas si simple, c'est seulement de la subtilité. Une fois qu'on a nommé, ben, on est capable de les normaliser. De dire, ah, c'est normal de ressentir ça, c'est normal de se sentir dépassé. Tantôt, ce que je faisais avec vous, tu sais, on se sent des fois dépassé, c'est normal de se sentir dépassé, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Et ça nous amène, ça, ça va nous permettre de les atténuer complètement en étant capable de prendre en compte les besoins sous-jacents à ces émotions-là. Ce, ce, qui, ce qui fait émerger ces émotions, ces sentiments-là. Si on est capable de les reconnaître, de les nommer, de les normaliser et de prendre en compte, les causes qui fait en sorte, les raisons vraiment, ça peut, mais ça peut être épuisant. Oui, oui, ça peut être épuisant. On, on essaie juste de contre-argumenter constamment, là, ça ne marche pas tout le temps, ça devient épuisant. Mais si on arrive à les activer, ben là, ça devient, ça devient une solution qui peut être vraiment transférable et qui va faire toute une différence pour être capable de, de relever ces défis-là au niveau des émotions. J'avais, Benoît, j'ai fait dans les derniers, dans la dernière année, des belles découvertes en ce sens-là, en lien avec le leadership des directions, en fait, le leadership de, de tout dirigeant dans le domaine de la gestion, peu importe. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées pour faire des… où on, on présente certaines corrélations entre les, les compétences émotionnelles des leaders, puis… La, la, la, leur habileté à déployer leur leadership. Puis l'une d'entre elles, c'est M. Poiret, là, qui agit, lui, dans le monde de l'éducation. Puis que, une, une des études qu'il a faites avec ses collaborateurs qui présente là, justement un lien positif là, entre le leadership puis les, les compétences émotionnelles, comme quoi euh, développer des euh, développer amène des éléments très positifs là, dans, au quotidien, là, notamment sur le bien-être dans, dans nos milieux. Alors, c'est un ouvrage, celui-là, est particulièrement intéressant. Puis, il y a plein d'outils euh, fort concrets là, pour euh, aider en ce sens-là. Merci, c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, c'est ça, les émotions. C'est pour ça qu'on parlait de ces émotions-là. On pourrait faire une heure juste sur ça, si on voulait, même plus, euh, juste pour parler de comprendre. Puis d'ailleurs, euh, l'année passée, euh, euh, lors de la journée du numérique, pas de l'année passée, mais en 2020 plutôt, euh, à la journée du numérique, j'ai eu la, la chance d'animer un atelier avec euh, Tina Montreuil qui parlait justement de cette dimension socio-affective-là. Et puis on a, qui donc qui peut être euh, des éléments clés pour être capable de mieux comprendre, puis mieux gérer mes propres émotions, puis travailler la résilience, la, les éléments sur lesquels on peut, on a du contrôle, etc., etc. Donc vraiment, c'est des, chez, comme gestionnaire, si j'apprends, à être conscient de mes propres émotions, ça va m'aider à être capable de mieux gérer les émotions des autres. Et C'est quand on se coupe de ses propres émotions que des fois, là, ça devient plus compliqué même de les reconnaître puis de les gérer chez les autres. Revenons à nos intentions de départ. Nos intentions de départ, puis on espère qu'à date, vous avez eu des éléments qui vous aident à vous éclairer. Je ne l'espère pas du moins, mais moi, j'ai beaucoup aimé vos éléments que vous avez amenés tout au long. Répondre à la question, comment engager dans la transformation pédagogique numérique? qu'elle serait, on a vous proposé d'essayer d'identifier des postures qui sont favorables, une ou des postures, des éléments d'une posture, puis nommer des leviers pour y arriver. En fait, si on résume ce qu'on a vu ensemble, l'importance de développer une vision partagée, hein, puis pour être capable de développer une vision partagée, on l'a dit tantôt, ce n'est pas de faire descendre ma vision, mais plutôt de faire en sorte qu'émerge une vision de nos de nos dialogues, qu'on arrive à mettre en, des mots sur les enjeux que l'on ressent. Puis des fois, ça devient la clé, la porte d'entrée, hein? justine tu me le mets tantôt. On est parti d'un problème. Des fois, c'est est, est ce le, le moteur qui est le puissant pour nous engager. On essaie de répondre à ce besoin-là à court terme, mais en même temps, ça permet de de poser des questions pour aller plus loin, pour aller au-delà du problème lui-même, pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur ça, être capable de, de, de, de, de, de cibler des objectifs qu'on veut se donner, euh, tout faire ça dans, dans, en l'arrimant à, à notre mission de l'école. Chaque école a besoin de se mettre un, un plan d'action, de se donner des, des, des, des objectifs, des cibles. Donc tout ça, ça doit s'arrimer ensemble. Pour qu'on puisse ensemble être capable de répondre au pourquoi le numérique à l'école, parce que si on est capable de répondre au pourquoi, bien, ça va donner du sens à ce qu'on fait, et là on est plus en mesure de s'engager dans ça. Et parmi les éléments qui peuvent aider quant à la posture, bien, il y a bien sûr de, les conditions. sais quand on parlait de gérer les émotions, mais c'est ce souci du bien-être de chacun dans le fond. C'est ça que ça veut dire mettre des conditions. C'est pas juste de dire il y a des émotions, mais je les gère. C'est que je veux faire en sorte que dans mon milieu, les gens se sentent bien. Quelles sont les conditions que je peux mettre dans mon milieu qui vont faire que les gens se sentent mieux? Euh, évidemment, valoriser la culture d'apprentissage, hein, se, se, se, se positionner en, en apprenant en chef, comme dit Fallon. <coughs> Reconnaître les forces, les limites de chacun pour être capable de partager ce, ce leadership qu'on qu'on a euh, que moi, si je veux assumer mon leadership, mais que je veux qu'il soit efficace, pas besoin ce que je veux faire, ce n'est pas le déléguer et m'en débarrasser parce que je ne suis pas à l'aise avec le numérique, mais plutôt de l'assumer, mais de le partager avec les expertises et les compétences conjuguées de mon équipe, de, des gens avec, que j'accompagne, que, que je soutiens. puis Ça passe par des choses comme euh, fait, fait, célébrer les réussites, euh, être capable de, de mettre des mots sur ce qui va bien, puis être capable de, de s'appuyer là-dessus un peu comme comme disait Normand Landry, hein, de mettre en lumière ce qui est beau puis de, de, de mettre les conditions qui vont faire qu'on va développer ces, ce potentiel-là, qu'on se développe, qu'on développe notre sentiment d'efficacité personnelle, mais aussi qu'on développe notre sentiment d'efficacité collective. C'est aussi très, très puissant, le sentiments d'efficacité collective. Puis les émotions, c'est beau, mais c'est souvent lié à des il y a des raisons en arrière. Les émotions qu'on ressent, elles sont liées à des besoins qui sont peut-être pas toujours bien répondus ou à des défis qu'on rencontre ou à des, des enjeux qui, sont, qui se posent à nous. Donc, elles sont des, des, des symptômes, donc, d'être capable de détecter, oui, les émotions, de les gérer, mais de s'intéresser à ce qui est sous-jacent à ces émotions-là pour trouver des solutions. Alors, ce que j'ai le goût de vous proposer, c'est qu'on prenne quelques minutes de réinvestissement. La présentation, puis peut-être, Mariton, tu peux leur mettre le lien si jamais les gens ne sont pas dedans. On vous invite à venir répondre à des questions, deux questions, dans le fond, on voudrait donner peut-être 4-5 minutes pour répondre à, à nos deux questions qui touchent à, à nos deux intentions d'aujourd'hui. La transformation pédagogique, numérique comment? Quelle stratégie ou quel moyen puis-je réinvestir à, à, pour être capable de, de répondre à nos intentions hein, en lien avec le leadership euh, en lien avec euh, euh, la transformation pédago-numérique, comment engager mon monde dans mon milieu? Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui, vous avez entendu qui vous, qui pourrait vous, que vous pourriez réinvestir? Puis la deuxième question qu'on vous pose, c'est dans les éléments qu'on a vus aujourd'hui, peut-être que vous le faites déjà, mais quels sont les éléments clés que vous pensez qui peuvent être vraiment euh, porteurs pour pouvoir... Euh, exercer mieux, le mieux possible votre rôle de leadership dans votre milieu, les éléments de posture. Pendant que vous répondez, je pense qu'on va aller regarder euh, les éléments de la fin, puis on de revoir vos réponses tout à l'heure. Euh, je vais vous laisser répondre pendant qu'on propose une petite une conclusion. Vous vous souvenez euh, que actuellement, euh, puis même encore, euh, Mathieu le nommait un peu tantôt dès le début, euh, on a des fois hein, l'impression de d'être encore le nez sur la rail, là, parce que il y a beaucoup de défis qui sont posés par le numérique. Dans, on, ça fait deux ans qu'on est en pandémie, alors on a tout le temps l'impression qu'on a le nez qui se colle sur la reine et que c'est important peut-être d'être capable de lever le nez en l'air un peu, puis se dire pas, pas se prendre pour un autre, mais l'idée, c'est de regarder au loin puis de regarder, voir qu'est-ce qui s'en va pour qu'on puisse ensemble faire des choix qui vont éclairer, qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs ces objectifs qui peuvent être individuels, mais aussi collectifs et qui vont nous aider à atteindre cette transformation pédagogique numérique dans notre milieu. Euh, et ces éléments-là, ben, euh, l'idée, hein, c'est toujours, comme on le disait tantôt au début, vous vous souvenez, notre euh, fou de bassin qui plonge. Comment je vais faire en sorte que mes actions à moi, comme leader, vont faire en sorte que de un ou deux fou de bassin qui plongent à l'eau, qui plongent, qui s'engagent dans la transformation, mais je vais être capable d'engager toute mon équipe et qu'on va tout le monde ensemble s'y mettre et plonger euh, en gagne, si on veut, dans les, la transformation pédagogique numérique. Euh, je veux, avant d'aller revoir vos réponses, peut-être juste vous parler de ressources qui peuvent vous être utiles. Euh, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, euh, évidemment, on a une page web qu on, qui est déjà euh, faite et qu'on va enrichir avec euh, les éléments d'aujourd'hui pour trouver sur notre site web RECIGS. Plein d'autres ressources qui sont là, les services qu'on offre et tout ça sont là sur notre site web. Euh, il y a également, euh, vous vous souvenez, pour vous inscrire, vous êtes allé sur Campus Récit, on vous avait envoyé sur Campus Récit. Si vous souhaitez obtenir un badge de participation pour l'activité d'aujourd'hui, mais c'est possible, bien, vous pouvez aller retourner, vous avez le lien directement sur l'image ici qui vous amène. Vous pouvez aller cliquer ou répondre au court questionnaire le, le, en répondant à ce petit questionnaire là, qui vous demande un peu qu'est-ce que vous retenez de notre Atelier d'aujourd'hui, ben, on va pouvoir vous émettre un badge numérique de Campus Récit. C'est un outil qui est précieux. Entre autres, vous accompagnez beaucoup d'enseignants dans les milieux. Ben, ces, ces badges mmh. numériques-là peuvent aider à cumuler leurs heures obligatoires de formation. Maintenant, avec les encadrements d'éco, ils ont des heures obligatoires de formation, mais ça devient un outil euh, qui peut être intéressant. Donc, d'apprendre. Il y a plusieurs auto-formations sur le site de Campus Récit qui permettent de développer nos compétences numériques. Excusez, ce pas ce que je voulais faire, mais revoilà. Et donc, on vous invite à, à regarder ça. D'autres ressources qu'on a travaillées récemment, on parlait tantôt de sentiment d'efficacité personnelle, sentiment d'efficacité collective. On a développé avec un outil interactif qui permet de naviguer de façon autonome et d'essayer de, de mieux comprendre c'est quoi ça, le sentiment d'efficacité personnelle. Ça fonctionne comment? Alors, je vous invite à aller regarder cet outil-là qui est en ligne. Sur le site du ministère également, il y a des, une section à l'intention des gestionnaires scolaires. Si vous ne la connaissez pas, ben je vous invite à aller vis, visiter ça. Il y a entre autres des, des webinaires qui avaient été offerts euh, en 2019-2020 et puis euh, qui, qui, qui, qui sont des compléments à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, ils travaillaient sur euh, euh, le, se donner un plan d'action pour euh, en engager le, dans le numérique de notre équipe école. Et puis, euh, Marie-Claude, tu avais deux ouvrages que tu nous... Me mes coups de cœur, mes coups de cœur du mm -hmm. moment, en fait, c'est l'apprentissage en apprentissage fort de, de Fallon, notamment celui où on parle d'outils pratiques. Là, j'ai plus le titre devant moi, mais uh, ici, les outils pratiques et, qui sont des, des vraiment, euh, oui, en fait, à travers cet ouvrage-là, il invite. Euh, les gens du réseau scolaire là, à intégrer davantage le numérique, mais tu, au cœur vraiment de nos séquences d'apprentissage, de nos activités d'apprentissage, pas nécessairement tout le temps, mais de toujours se poser la question euh, comment on pourrait l'intégrer. En tout cas, bref, il y a une démarche là-dedans qui est fort intéressante. Alors, euh, si vous avez besoin d'une lecture de ce de chevet, euh, ça peut <rire> être intéressant. D'ailleurs, tu nous as partagé une bibliographie. Oui, c'est ça. Là. Tout est là. Tout ce qui a été partagé au fil de la, de la présentation, c'est dans la bibliographie. Puis il y a des liens cliquables aussi tout au long de la présentation. Je n'ai pas réussi à tout mettre dans le clavardage, là, mais mm -hmm. euh, dans la présentation, ils sont là. Les éléments sont cliquables. Et puis, ouais. si jamais vous voulez réutiliser la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez évidemment. Euh, cliquez sur le lien copie, ça vous crée une copie dans, dans votre compte Google, si vous avez un compte Google de la présentation. Vous pouvez la réutiliser, les libre de droit, donc vous ne vous gênez pas pour vous en servir. Sinon, si vous n'avez pas des, des outils de Google, vous pouvez aussi aller dans le menu fichier ici, télécharger dans le format que vous souhaitez la présentation. Donc, euh, ça peut être une autre façon. Si jamais, euh, des fois c'est une diapo, des fois c'est un outil ou c'est une idée d'une diapo que d'une façon de, de faire pour aider à, à, à, à animer dans votre milieu, dans votre école. Je propose qu'on regarde établir une vision commune, intéressant, quels sont les partenaires, les faire connaître, intéressant. Nommer les enjeux, cibler les objectifs, définir une vision commune, vraiment très intéressant. Lié à la posture, ce que vous avez, le sentiment d'efficacité personnelle, la culture d'apprentissage, de collaboration. Se concerter hein, avec, euh, à différents niveaux, au niveau du, du centre de service scolaire, de l'école, des disciplines. Euh, tenir compte davantage des dimensions socio-affectives, vraiment intéressant et dans toutes les activités, animations, interventions, oui, hein, c'est présent tout le temps. Donc, être capable de le prendre en compte tout le temps, c'est vraiment un élément clé. Prendre du temps en équipe, en sous-groupe pour célébrer les réussites, et individuelles et collectives, vraiment aussi un élément très important, très intéressant. Puis l'importance du travail d'équipe, la régulation en tout temps. Bien, merci de votre participation active à ce webinaire avec nous. Merci beaucoup. Euh, s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, on, on est prêt à les accueillir. Marie-Claude, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Et en fait, peut-être pour les gens qui sont ici, mais ceux peut-être qui réécouteront aussi ce webinaire-là, hein, un des leviers, je pense, qu'on que, qu mérite aussi de mettre en lumière, puis on a déjà des, des, des conseils pédagogiques du réseau, du récit ici. C'est des, des leviers, des, en fait, des outils, des, des, des, des, des, j'allais dire des outils, mais ce n'est pas des outils. Hein? Ils sont plein d'outils, mais c'est des piliers à des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent soutenir cette, cette démarche-là là, dans les minutes lieu dans les organisations.